Alors euh, bonjour tout le monde, euh, donc j'ai un super slide de titre parce que j'avais oublié mon titre. <rire> donc euh, ça s'appelle « Mettez Elasticsearch à votre service ». Je fais euh, direct normalement, voilà. Si je fais un petit F11, non, F11, voilà. Donc euh, moi c'est euh, Alex Garel, je, suis, euh, je fais du Python depuis 2004 et puis à plein temps depuis 2007. Euh, je ne sais pas pourquoi je regarde en haut, j'ai ma presse ici. Euh, voilà, j'ai mis quelques mots-clés, ça fera rire certains euh, de retrouver euh, des vieux mots-clés euh, du monde antique. Euh, et puis euh, je travaille chez Octopus Mind, donc euh, comme euh, Maxime qui a fait une présentation ce matin, on fait euh, de l'analyse de données économiques, de l'analyse intelligente de données économiques. Mais ce n'est pas nous qui sommes intelligents, c'est la machine. Et puis euh, je suis, euh, moi, responsable R&D, on fait un peu de Natural Language Processing pour ceux à qui ça parle notamment, et puis, euh, euh, et puis je m'occupe aussi un peu avec mes collègues de tout le code. Voilà. Euh, donc euh, voilà, j'ai mis les logos, euh, c'est aussi J360, c'est notre plateforme, en fait Octopus Mind, un, une de ces plateformes, un de ces métiers principaux, c'est euh, agrégateur des appels d'offres dans le monde entier. Donc après on peut s'inscrire soit à un service de veille personnalisé, où vous recevez dans votre boîte mail exactement ce que vous voulez, soit vous cherchez vous-même vos appels d'offres. Euh, donc, le but de mon exposé, en fait, euh, c'est avoir une idée de ce qu'on peut faire avec Elasticsearch, que je noterai souvent ES, d'accord, euh, comme programmeur. Donc, je passe sous silence tout ce qui est euh, l'installation, euh, l'administration, l'aspect cluster, le DevOps et tout ça, ok Ça, vous trouvez euh, dot .doc euh, et puis, j'ai trop de choses à dire, donc je ne sais pas si j'arriverai jusqu'au bout, mais je voudrais quand même laisser pas mal d'espace à la fin. Donc, on va essayer quand même de réussir tout ça à la fois. C'est con, mon chronomètre, il, il me montre pas où je suis. Okay. Euh, donc, euh, est -ce, Elasticsearch, est-ce que c'est une base de données Est-ce que c'est du NoSQL est -ce que est, En fait, Elasticsearch, c'est ni l'un ni l'autre, j'ai envie de dire. C'est plutôt un moteur d'indexation qui utilise Lucene, d'accord, comme Solar Lucene, c'est un moteur d'indexation écrit en Java. Euh, il fait de la recherche plein texte et tout type de recherche sur des objets ou documents. Donc, ce n'est euh, pas fort pour tout ce qui est relationnel. On a plutôt des gros documents qui ont plein de données dedans et on va chercher euh, sur les champs de ce document. Il y a quand même des possibilités de relation, mais je n'en parlerai même pas parce qu'en en fait, ce n'est pas naturel sous Elasticsearch. Euh, et puis que je devais me limiter. Euh, souvent, en fait, on peut utiliser une base de données et utiliser Elasticsearch pour l'indexation. d'accord C'est ce qui est plus naturel en général. Mais on peut aussi utiliser, par exemple, des fichiers à plat et utiliser Elasticsearch pour indexer ces fichiers. Par exemple, on indexe aussi... Il euh, y a une pile qui s'appelle ELK qui, permet qui intègre Elasticsearch et qui permet d'indexer les logs qui proviennent de plein de machines, par exemple. Mais pour dire qu'en général, moi, je n'en fais pas ma single source of trust, Okay, Ce n'est pas ma source de données principale, c'est une donnée, c'est une source secondaire. Ça n'empêche pas qu'il y a des projets qui en font aussi leur source de données principale, mais c'est discutable selon moi, à voir. Euh, c'est bien pratique, à l'époque ça a été un peu disruptif, euh, Elasticsearch, parce que c'était un produit qui faisait de la montée en charge horizontale, très facilement. Vous dites, euh, j'appartiens à tel cluster, il y a des stratégies pour élire les masters, et ça, euh, scale un peu tout seul, euh, ça charde euh, ça fait tout ce que, un peu tout ça, de manière vraiment simple par rapport à d'autres produits. C'était un des premiers à être aussi simple. C'est ce qui a fait le succès, notamment d'Elasticsearch. Euh, et puis, euh, j'ai mis une petite note sur euh, consistency, availability, performance, pour ceux qui voulaient savoir. Euh, c'est juste une entrée que j'ai trouvée dans un forum, C'est pas hyper fiable, mais a priori, c'est plutôt... Euh, on sacrifie plutôt disponibilité et partition, donc on garde plutôt la cohérence dans les données. OK pour ceux qui ne savent pas ce que c'est CAP, un ben, théorème CAP, il faut taper. Euh, donc des données, je vais commencer, je vais mettre un peu de données dans le truc. C'est un notebook Python que j'ai fait, il est euh, sur euh, mon GitLab. Je mettrai le lien euh, sur le programme. Euh, donc je suis allé chercher LibriVox, je sais pas, c'est un projet que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est des mecs qui euh, mettent en audio tous les livres euh, du domaine public. Voilà, donc euh, je vous passe euh, le petit code, mais c'est juste pour dire qu'il y est, quoi, voilà, je je parse des books qui sont en XML et puis je mets ça dans un JSON, ok Et puis je vais mettre ça dans l'index, mais je vais le faire à la hussard à la vieille méthode, en utilisant juste la librairie de base. Donc il y a une première librairie qui s'appelle Pi, d'accord Qui est la librairie officielle de ElasticSearch, de Elastic.co, enfin, pour s'interfacer à ElasticSearch, mais ce n'est pas très Pythonique. On va voir ça, euh, voilà, je, je fais une connexion, euh, je regarde, bon, éventuellement, je, je recrée euh, mon indice, okay et puis euh, bam, je balance mon mapping, c'est-à-dire mon schéma de données, ok. Donc euh, c'est trop gros, hein, on passe. Euh, et puis après, j'y vais, je veux faire. Alors, j'ai un peu été un peu pour aller assez vite, je veux faire du, du, du traitement par lot. Donc ça complexifie un petit peu le code quand même. Euh, et en gros, euh, pour dire qu'ici, je fais du, je fais une ligne d'action, une ligne qui contient ce que je veux indexer. Et dans la ligne d'action, je lui dis que je veux indexer dans l'index-book et que j'ai un ID que je définis comme étant l'ID du bouquin dans leur base de données. Oui. Et puis euh, ensuite, euh, je vais faire du bulk et je vais indexer mes books. Et puis à la fin, je vais refresh parce qu'en fait, sinon, par défaut, il ne pas pour aller plus vite. Mais ce, qui permet, mais ce qui fait aussi, voilà. Mais c'est trop gros, c'est pas beau. On fait exprès de passer là-dessus, okay Mais c'était pour vous faire voir qu'on va, euh, va enlever un peu de, de douleur à tout ça, grâce à une autre librairie, qui est aussi euh, une librairie euh, officielle de d'Elasticsearch, et qui s'appelle Elasticsearch DSL. D'accord euh, euh, Donc DSL pour Domain Specific Language, ok Elasticsearch, par rapport à Solar ou ses copains qui proposaient un langage qui, qui était basé sur du texte, qui était le Lucene Query Language, eux, ils ont préféré une approche de type DSL à base de JSON, d'accord, pour avoir une API REST JSON, ok, mais on a un langage de requête qui est en JSON, ok, euh, et en fait, cette surcouche Pi, justement, elle va nous permettre de faire tout ça un peu plus avec des objets Python, un peu plus à la mode Django, si vous voulez, un peu plus dans ce genre de design pattern. Et donc, elle va nous permettre d'exprimer plus simplement la définition du schéma, l'ajout suppression de données et les requêtes. D'accord euh, Et puis, je cite aussi euh, une librairie qui s'appelle Django Elasticsearch DSL. Pour ceux qui font du Django, c'est une petite couche au-dessus euh, de Elastic Search DSL qui euh, va permettre, euh, qui va intégrer tout ça dans le Django. J'en reparle un tout petit peu à la fin. Mais je vais me concentrer sur Elasticsearch DSL, parce que c'est plus, euh, on va dire, ça intéresse, c'est plus large, voilà, et puis que l'autre, c'est juste une petite surcouche. Donc on y va, je fais ma petite connexion par défaut, hein, là, il faut en passer par là, d'accord euh, C'est la, la connexion d'alias default, comme ça, il va l'utiliser quand je ne lui dirai pas euh, qu'il faut utiliser euh, telle, telle connexion, ok et euh, mon petit host, euh, voilà. si vous allez sur le GitLab, il euh, y a le Docker Compose pour lancer tout ça, et lancer votre notebook, et tester si vous voulez. Euh, donc, on va commencer par les requêtes, plutôt que par les schémas et tout ça, parce que vous verrez mieux l'intérêt euh, du reste quand vous verrez les requêtes. Euh, donc, comme je disais, c'est du DSL en JSON, et en fait, euh, le type de requête qu'on va pouvoir faire sur un champ, d'accord, on a un document avec euh, plein de champs, mais le type de requête qu'on va pouvoir faire sur un champ, ça dépend de ce champ-là. Okay. Euh, vous allez voir. Par exemple, euh, je commence. Donc, on, on a une petite recherche. On cherche dans tout l'index Books, okay, et on trouve qu'on a 13 926 bouquins, okay, euh, fiches de bouquins qui sont là-dedans. Euh, J'y vais pour des requêtes simples, d'accord donc, euh, ouais, c'est un peu mon, mon talk, il est peut-être un peu... C'est toujours dur d'organiser dans un talk pour avoir des power de référence, donc j'ai mis une référence à... On a des champs de type keyword, okay, mots-clés, ok Donc, c'est des champs de texte, mais qui ne sont pas analysés, d'accord Qui sont pris euh, seulement sans être découpés en petits morceaux, sans être... D'accord C'est pour faire du matching euh, exact. Et pour ça, on peut utiliser des requêtes qu'on appelle termes, termes ou multi-termes. Alors, par exemple, un bon exemple ici, c'est que, par exemple, j'ai un champ qui me dit quel est le langage de mon bouquin Okay. Et ça va être French, English, Italian, euh, d'accord Donc ça, typiquement, euh, bah, j'ai un champ. Et donc, euh, si je veux compter le nombre, euh, j'ai fait beaucoup de count parce que c'était plus facile à afficher. Si je veux euh, afficher le nombre de bouquins en, fran en français, vous voyez, je fais un S. C'était notre recherche, ok, que j'ai initialisé au début. Je fais un S.filter, terme, language equal French, ok et en fait, tout ça, ça nous simplifie pas mal. Normalement, on aurait trois imbrications de JSON, là déjà. Et vous voyez, on a juste un appel de fonction. Okay je lui dis, euh, filter, si j'ai la petite souris, ça ira mieux. Je lui dis, je, je filter, je fais une query de type terme. Okay et le champ que je, que je query, c'est language. Et je veux que la valeur, ce soit French. Okay et puis, si je veux interroger plusieurs termes à la fois. J'ai un petit raccourci qui s'appelle « Terms okay, », plutôt Composer la requête », et qui me permet de demander ceux qui sont en français, allemand, italien. Et on compte, et on a un compte sympathique. Okay. Euh, maintenant, on a les autres champs. Ceux qu qui sont du texte et qu'on veut découper en plein de morceaux pour aller chercher un mot dans le texte. Okay. Vous avez un long texte, une description, un titre, et vous voulez aller chercher mot par mot, d'accord Contrairement aux mots-clés, qui seraient plus comme des, des tags, des trucs comme ça, qu'on ne veut pas découper. Là, on veut découper. Donc, C'est ce qu'on appelle de la recherche plein texte, souvent. Et Par exemple, si je veux trouver les documents qui, dans le titre, ont Paris, okay, euh, et ben je, fais, je fais cette petite requête-là. Je dis une requête de type match, le titre doit contenir Paris. Si je veux, Paris, si je veux avoir ceux qui ont Dame ou Paris, je fais un match et je dis Dame ou espace paris ok il va il va split tout ça en token et il va euh, et puis euh, si je veux vraiment compter notre dame les deux mots qui se suivent ok je fais un match phrase et je lui dis je veux matcher notre dame ok euh, et donc euh, voilà et tout ça ça nous sort des petits résultats on voit bien qu'on a bien on a bien, row, on a bien un restreint notre résultat quand on a mis notre dame ok c'est bien plus spécifique Hop, euh. Alors range, c'est pour requêter sur un intervalle. Et, euh, et ben voilà, j'ai un champ qui s'appelle Total Time Seconds, okay, qui est le temps total du bouquin. Je l'ai beaucoup utilisé après dans des exemples. Et je dis que je fais une requête de type range, et je lui dis, je veux par exemple, tous ceux qui sont inférieurs à 3600 secondes, à une heure, en gros. Et puis je peux lui dire aussi, euh, lui préciser, ceux qui sont entre 3600, donc qui sont greater than equal 3600, et... Lower than equal, 7200. Okay. Donc, entre, entre une heure et deux heures. Okay. On a le résultat en dessous. Ensuite, on a des choses qui permettent d'intégrer rapidement des choses un peu plus faciles à utiliser pour un humain. Euh, notamment, on a simple query string, okay, qui va reprendre un peu ce que vous avez l'habitude dans Google de faire un plus, de faire un moins, je ne veux pas ce terme-là, je veux ce terme-là, ok D'une manière un peu simple. Euh, voilà, alors je me suis gouré dans ma diapo, ok Donc ça, c'est faux, voilà. J'essaierai de le corriger, <rire> j'essaierai de le corriger, je me suis trompé quand j'ai fait ce... Et je me rends compte que je n'ai pas corrigé. En fait, ça aurait dû être Paris Language English et j'aurais dû lui préciser que je veux interroger le champ titre à part, ok Je me suis trompé parce que je me suis confondu, je l'utilise très peu, celui-là... Est... Je me suis confondu, parce qu'en voit, on a zéro bouquin en anglais et en Paris, et ce pas vrai. Ok, donc celui-là, oubliez-le, désolé, je me suis trompé. Mais il y a le query string, qui lui, en fait, reprend le langage de Lucene qui est assez puissant, okay. euh, qui vous permet, par exemple, de dire euh, ben le, no le nombre de secondes, c'est un intervalle qui va de n'importe quoi jusqu'à 3600 secondes, ok et le langage, c'est French or Italien, avec une gestion des parenthèses. Okay. Et un énorme piège, que je ne mets pas ici, mais je vous le dis, quand vous mettez, si vous mixez du or et du end dans la même parenthèse, sans, sans bien parenthéser, et bien y fait un truc qui est complètement random, mais sans vous le dire. Okay. C'est ça qui est sympa. Et il y a des articles de blog là-dessus, peut-être faudra que je mette le lien, il euh, y a des articles de blog pour dire ce qu'il fait exactement, mais qui n'est pas du tout compréhensible par un humain et qui n'est pas du tout ce que vous pensiez. Voilà. Euh, okay. Ensuite, on va vouloir combiner les requêtes, n'est-ce pas Parce que euh, trop simple, c'est trop peu. Euh, et donc, en fait, justement, je disais que d'habitude, on fait des expressions avec des « et » et des où, « ou D'accord, ça c'est ce qu'on a habitude dans beaucoup de langages de requêtes. Mais Lucène ne marche pas vraiment comme ça, à cause des comptabilités statistiques qu'il fait, d'accord Donc, justement, plutôt que faire comme Lucène qui exposait un vrai, un faux langage euh, de booléen, eux, ils ont pris le parti d'exposer de, plutôt la manière dont Elasticsearch travaille. Et la manière dont Elasticsearch travaille, c'est qu'il y a des must, c'est-à-dire vous donnez des expressions auxquelles je dois correspondre, des expressions must not auxquelles je ne dois pas correspondre, D'accord Des exclusions. Et should, qui sont des expressions auxquelles on doit correspondre au moins à une de la liste. OK Donc, c'est une espèce de booléen, ça vous permet de dire, il faut que je corresponde à ça, ça, ça, il ne faut pas que je corresponde à ça, et je dois correspondre à au moins une de celles-là. D'accord Sachant que dans le should, on peut aussi dire, par exemple, il faut que je corresponde au moins à deux expressions de la liste. D'accord C'est un peu plus fin. Je n'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser chez moi, à part, euh... Non, jamais. À part jamais. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui a eu l'occasion. Euh, à quoi ça ressemble C'est pas très très joli joli, d'accord euh, Vous voyez que j'ai fait une requête de type boule, et puis ensuite, euh, j'ai should, je dois ou matcher Tales, ou matcher Chronicles, et puis ensuite, je dis, mais par contre, il faut que je fasse moins d'une heure et que je sois en anglais, et il ne faut pas que dans mon titre, il y ait little. Ok, et là, voilà, et donc ça fait à peu près ça quoi. Books having tales or chronicle in title, but not little, written in English and of a duration of less than one hour. Ok, je le du lire en français. Euh, donc, Elasticsearch Search DSL encore une fois va nous aider pour les cas simples. Ok, on peut, je dirais. Euh, je tenais à montrer ça, parce que des fois, quand on fait les trucs programmatiquement, quand on construit sa requête programmatiquement, il vaut mieux le faire comme ça, des fois. Okay? Des fois, on, on fait des choses un peu complexes, on a besoin de ça. Mais en gros, en fait, dans Elasticsearch, si on chaîne les filters ou les queries, en fait, ça va faire du « et ». Si j'écris que je veux une requête de type « term » sur « language » pour que ce soit « French », et un total time qui soit inférieur à 3600 secondes, eh ben c'est comme un d'accord je, je répète le point filter. Euh, vous, ceux qui font du Django ont l'habitude, il doit y avoir d'autres ORM qui font un peu ça aussi. Et puis, euh, si, je veux né si je veux faire de la négation, par exemple, en fait, je peux aller chercher Q, qui euh, se trouve euh, je l'avais importé tout à l'heure mais euh, je n'ai peut-être pas importé exactement au bon endroit voilà je l'avais importé ici d'accord euh, on importe ça de Elasticsearch Dsl Query ok et ça me permet de faire des expressions et d'appliquer des opérateurs dessus d'accord donc par exemple je peux dire je ne veux pas note la négation que le langage ce soit français ou alors je peux dire euh, que je veux je fais une parenthèse et je dis que je veux que ce soit en français, ou que dans le titre il y ait paris je ferme la parenthèse, et aussi que le euh, temps total soit inférieur à une heure, d'accord euh, voilà. Et ça, ça me permet euh, de faire des requêtes, vous voyez, de manière... Euh, avec du langage euh, booléen pour le coup. Là aussi, il peut y avoir quelques corner cases un peu compliqués, euh, euh, et c'est pour ça qu'il y a un truc des fois qu'il faut faire, c'est aller chercher la méthode toDict sur votre requête, qui va vous donner le dictionnaire que lui, il va envoyer à, à Elasticsearch. Okay euh, j'ai fait ma requête ici, là. je dis tout dict et lui, bon désolé, ça, ça déborde un peu de l'écran, mais, mais il me dit un peu que lui, il va faire un boule il va filter, dans ce filter, il y a un premier boule parce que j'ai fait des imbrications, ou j'ai un should, ou j'ai un must, voilà, etc. Quoi. Euh, pour le debugging, pour comprendre ce qui se passe, ça vaut la peine des fois revenir aux sources. Ok. Ensuite, quand on a un moteur plein texte, souvent, il se contente pas en fait de vous dire ce qui matche, ce qui matche pas, mais il sait aussi calculer des scores. Ok. Et ça, c'est vrai surtout sur euh, du plein texte, c'est-à-dire si vous avez par exemple un document euh, qui contient très court, qui contient trois fois Paris, ou si vous avez un document très long qui contient quatre fois Paris. Ben vous préférez celui très court qui contient trois fois paris, parce qu'il a une densité de paris plus forte. Okay donc, y a le moteur de recherche, lui, il fait pour vous ce genre de calcul statistique. Et donc, en fait, je vous ai montré jusqu'à maintenant filter, d'accord Mais si on veut tenir compte du score, il ne faut pas utiliser filter, mais query, ok Parce que filter, il est plus performant, mais il ne calcule pas de score, en revanche. D'accord Il ne fait pas le calcul des scores. Donc, en général, ce qui est bien, c'est qu'il faut mixer les deux, Filter pour les choses où vous êtes sûr qu'il n'y a pas de score, et Query pour ceux qui calculent un score, okay Et après, si vous voulez comprendre les calculs des scores, quand vous faites des opérations avec des boules et tout, vous pouvez vous arracher tous les cheveux qui vous restent sur la tête, euh, ou faire des expériences, voilà. Euh, voilà. donc j'ai donné un petit exemple, hein, je veux faire en anglais et qui contiennent euh, Paris dans la description, voilà. Et là, j'en ai profité pour vous montrer comment je vais limiter mon résultat de recherche, mais je vais en reparler après. Et puis, comment, voilà, avec, vous voyez qu'avec, au lieu d'avoir des dictionnaires, avec Elasticsearch, ce qui est bien, c'est qu'on obtient des objets qui ont des petits attributs. Okay. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre les crochets. Je peux faire book.title et j'obtiens mon titre. Euh, je ne sais pas où j'en suis. Il faut que je regarde. OK. Euh, donc, euh, par défaut, il y a un truc, un gros piège, c'est que par défaut, quand on fait une requête, Elasticsearch, il renvoie 10 résultats. C'est paramétrable, mais ce que je veux dire, c'est qu'Elasticsearch, il vous renvoie les 10 meilleurs résultats si vous utilisez Query, ou 10 résultats si vous utilisez Filter. Sans, euh, voilà. euh, mais on peut paginer, d'accord, en utilisant le chunking de Python avec Elasticsearch DSL. D'accord, vous mettez euh, vos crochets, start-end, et par défaut, on trie sur le score. Ok, quand on fait un query, Elasticsearch, va trier sur le sur le score. D'accord. Donc par exemple, par contre, je peux trier sur ce que je veux. Donc par exemple, si je veux les trois plus longues, euh, eh ben, je mets un sort euh, moins total time millisecondes et je prends les trois premières. Ok. Donc ça, ça va me donner. Euh... Ou si je veux, euh, euh, voilà. Ici, je fais un filtre comme tout à l'heure pour avoir ceux de moins d'une heure mais après je match sur la description pour avoir tail ben les meilleurs j'obtiendrai les meilleurs résultats pour tail dans la description ok et je prends euh, là aussi les trois premiers d'accord ça me donne euh, ce qu'il y a en dessous là euh, voilà ça me donne un peu c'est total ces totaux qui sont là mais vous voyez que c'est pas trié j'ai d'abord 25 minutes 23 minutes et 54 minutes c'est pas trié par rapport au temps puisque j'ai trié par rapport à la pertinence de mon score Okay. Euh, ouais, euh, je ne sais plus où j'en suis. Ouais, ben, je vous l'ai déjà dit, ça en fait, hein, que les filtres sont des opérations qui profitent de meilleures op optimisations. Donc je me répète un peu là. Euh, donc c'était juste pour dire, par contre, que euh, si vous n'utilisez pas la pertinence, euh, utilisez seulement le, le filtre. Par exemple, si vous triez sur euh, la date de création d'un item. Ce n'est pas la peine, le score il vous sert à rien vu que vous allez trier votre liste autrement. Okay, donc euh, allez-y à coup de filtre. Et voilà. Et si vous utilisez la pertinence, comme je vous l'ai déjà dit, filtre et query. Euh, on peut optimiser un peu tout ça avec euh, l'utilisation de source. Source, c'est pour vous dire quel change je vais vous renvoyer dans le résultat. Okay, donc on peut, euh, on peut paramétrer. Il faut savoir aussi qu'on peut paramétrer à la définition du schéma, mais je crois que je le dis pour savoir qu'est-ce qu'Elasticsearch garde dans son index. On peut exclure certains champs. Par exemple, vous avez des grands documents avec une grande description. Vous pouvez décider de, de stocker la description par petits morceaux pour les recherches, mais de virer par contre la description in extenso. Donc, vous ne pourrez plus la retrouver de l'index. Mais ça vous fait gagner du, de la place. Donc, source, quand je fais une requête, ben, par exemple, si j'ai des gros objets et que je veux ramener 10 000 objets et que je veux utiliser que... Euh, le total time millisecondes, bah, ce n'est pas la peine de ramener tout l'objet. Donc, euh, autant spécifier quel champ je veux ramener. Et une autre chose, c'est que paginer, ça prend du temps, euh, parce qu'il euh, va prendre en compte la manière dont sont euh, triés vos résultats, etc. Quand vous êtes sûr que vous voulez passer sur toute la base, sur un traitement, okay, sur tous euh, les résultats de votre recherche, utilisez scan. Par contre, ce sera plus trié, mais par contre, ça va beaucoup plus vite. Ok parce que pour trier Elasticsearch, si vous voulez, entre tous les clusters et tout, ils doivent se synchroniser entre eux pour dire « Ah, moi j'ai ces meilleurs résultats, moi j'ai cela, on doit rassembler tout ça, trier ensemble. » Donc c'est très long. Voilà. Et tandis qu'avec Scan, tout le monde renvoie, dès qu'il a du résultat, il balance et, et on récupère. À quoi ça ressemble Alors j'en profite pour faire un nouvel query, parce que là, vous, vous commenciez à vous endormir. Euh, donc euh, là, je suis allé chercher. Alors dedans, je ne vous ai pas montré le schéma tout à l'heure bien, j'aurais dû. Il euh, y a des auteurs, et les auteurs, c'est des objets dans les objets, ok J'ai une liste pour un, un bouquin, j'ai différents auteurs qui eux-mêmes ont différents champs, d'accord et, et je peux interroger ça avec une query qu'on appelle nested, d'accord euh, Comment on dit en français Je ne sais plus. Combiné, Combiné Non. Je pense pas. Imbriqué. Imbriqué, merci. Ouais. Imbriqué, euh, et puis on lui dit que c'est dans le champ auteur et puis qu'on veut auteur.id, on veut, veut, veut qu'il existe, parce que je me suis rendu compte qu'il en avait, n'y en avait pas, qu'il n'y avait pas d'auteur, en fait. Donc je lui dis, je veux qu'il y ait un auteur auteur.id, et après, pour, je fais un set pour avoir tous les IDs, par exemple, et pour savoir combien il y a d'auteurs distincts dans la base. Okay Mais à ce, ce moment-là, vu que je fais un set sur tout, bah je balance un scan. Okay je ne vais pas m'amuser à, à paginer ou autre. Ok euh... Alors, on arrive au schéma de données. Okay. Donc là, j'ai fait la recherche. Maintenant, il faut définir notre schéma de données. Euh, je dis ça parce qu'il y a un mode ingestion d'Elasticsearch, où vous lui balancez les données en brut, et euh, lui, il va euh, se débrouiller avec. essayer de deviner euh, quel type de données c'est, d'accord Mais, en fait, ça marche assez mal. Enfin, je veux dire, ça va bien si vous explorez un set de données que vous voulez voir un peu, mais pour euh, une base que vous utilisez en prod pour une application... Euh, métier, ça ne marche pas du tout, parce que c'est pas du tout adapté, d'accord, c'est pas aux petits oignons, etc. Euh, donc, Elasticsearch DSL, il va nous aider à faire ça en mode un peu ORM, vous allez voir des design patterns. Donc, Je commence par virer mon indice que j'avais créé jusqu'à maintenant, mon index, Ok, on va tout recréer. Alors, mince, ça passe pas dans la slide. Euh, en tout cas, vous voyez que j'ai un, un... Ici, je commence ici, là. Le bouquin, c'est un document, que j'ai importé d'Elasticsearch DSL, je dis les différents euh, champs qu'il a, je dis leur type. Vous voyez, on retrouve le keyword que je vous avais dit, c'est les champs qu'on qu ne veut pas séparer en petits morceaux. Okay c'est les champs qu'on veut garder en intégrité. Et puis, on a des champs de type texte où on va lui spécifier un analyzer okay, pour lui dire comment il doit être analysé ce texte. Parce qu'en fait, quand vous faites de la recherche plein texte, vous voulez par exemple en français virer les accents, enlever les deux, à, no, pour, okay vous voulez virer tous les mots qui sont plutôt statistiquement pas intéressants. Vous voulez... Euh, et cet analyzer, il va être utilisé aussi bien quand vous faites votre query que pour analyser votre query, que pour analyser ce que vous mettez dans la base. Okay Donc, si vous mettez euh, euh, euh, je sais pas, euh, Notre Dame de Paris, okay il va virer les majuscules, il va tout mettre en minuscules, il va virer le 2 qui est au milieu, il va mettre Notre Dame. Okay euh, et, et là, bon, j'ai mis Analyzer English, et vous voyez, il y a un problème parce qu'en fait, dans ma base de données, j'ai du multilingue. Mais j'en parle, parle après si j'y pense. Et vous, sinon, vous me posez la question. Euh, et puis, il y a du type long. Et puis, vous voyez, on peut, on peut gérer des objets euh, qui sont à l'intérieur, comme les auteurs dont je vous disais. Donc, les auteurs, euh, ils sont euh, là. Ils sont, euh, on a dit comment On est imbriqués. D'accord Ça veut dire qu'en fait, j'ai une liste d'auteurs. Je n'ai pas un auteur, j'ai une liste d'auteurs. Et on, a, on peut mettre aussi un sous-objet. Par exemple, j'ai un champ total time, mais dedans, il y a heure, minute, seconde. Okay. Il n'y en a qu'un, mais il y a heure, minute, seconde. Alors Pour mieux découper le JSON, on, on peut mettre un champ et on lui dit que ben, c'est un type objet. d'accord, Et dedans, il y a heure, minute, seconde, et c'est des entiers. Et c'est très facile de requêter dessus. En dessous, on ne voit pas à la fin, là, il y a classe index qui dit juste le nom de l'index. Okay, name égale books. Okay. Voilà. Euh, voilà, donc j'ai remis des notes, d'accord On a des booléens aussi, je n'ai pas mis dans ma slide, parce que dans ma base, il n'y avait pas ça, mais il y a des booléens, il y a des dates, il y a des... on peut avoir des IP, il y a pas mal de, de possibilités. Euh, il y a le fameux euh, keyword ou texte, dont je vous ai, je rabâche encore une fois, parce que c'est un truc, euh, voilà. Euh, le texte, il faut forcément qu'il y ait un analyzer, euh, sinon, non, sinon, il utilise un analyzer par défaut, d'accord Ou qui va juste euh, séparer sur les espaces, sur les deux points, sur les, les ponctuations, les trucs comme ça, ok mais en général, vous devez préciser des analyzers, d'accord Donc il y a pas mal d'analyzers standards, il y en a un par exemple pour chaque langue, français, anglais, chinois, arabe, ok, ça c'est fourni par Elasticsearch. Mais vous pouvez aussi créer vos propres analyzers, je ne le traite pas ici, mais euh, il s'agit par exemple de dire comment je vais séparer mon texte en morceaux, le tokenizer, et comment je vais filtrer après mes mots, enlever les stop words, euh, séparer les mots qu'on du camel case, par exemple, je peux faire plein de trucs comme ça, comment je gère les mots composés avec une, un trait au milieu, etc. Euh, voilà. Et puis on a déjà dit object et nested qui permettent d'ajouter un ou des sous-objets. Okay. Un pour object, des pour nested. Okay. Mm -hmm. Donc, euh, la création de ce schéma, qui était une grande commande tout à l'heure, ben avec Elasticsearch DSL, maintenant qu'on a fait nos classes, c'est juste ça. Okay, il crée l'index, il crée le schéma. Okay. Paf. Alors juste, on a toujours le toDict qui nous permet de voir un peu qu'est-ce qu'il a fait. Okay. Euh, juste pour la création du schéma, je veux dire, il y a plusieurs stratégies. Okay. On peut créer le schéma au démarrage de l'application. Okay. Des fois, quand on démarre, on fait ça. Mais ce n'est pas très bien pour la prod, etc. C'est risqué. Euh, vous pouvez détruire un index qui existait... Euh, donc, c'est mieux en général de faire une commande spécifique euh, pour créer l'index. Euh, et des spécificités aussi à Elasticsearch, c'est qu'on peut ajouter des champs à un schéma existant. Okay si vous rajoutez des nouveaux champs, tout va bien. Euh, mais on ne peut pas mettre à jour le type d'un champ déjà défini. C'est par exemple si vous aviez un, un creation date qui était un date et que vous voulez devenir un datetime. Non, il ne veut pas. Ils ne vous laisse pas faire ça, parce qu'ils ont décidé, l'équipe d'Elasticsearch, de ne pas gérer ces problèmes-là. Voilà. <rire> Ils vous les laissent à vous. Donc, il faut faire un nouvel index et reporter vos données dans le nouvel index. Ou alors faire un champ nommé différemment et migrer les données dans ce nouveau champ. Okay Mais euh... Euh, voilà. Un petit truc aussi que j'ai noté, c'est que si vous, si vous faites des mises à jour comme ça de votre, de votre index, une petite idée, ça peut être d'avoir un index qui s'appelle books1, d'avoir un alias qui s'appelle books, qui pointe sur books1, et puis vous faites un books2 où vous mettez votre nouveau schéma, vous migrez vos données dedans, et quand c'est fait, vous dites l'alias books, il va sur books2. Et comme ça, vous avez un, une transition rapide en production sur votre nouvel index. Et depuis la version 6.0 d'Elasticsearch, il y a un seul type de document par index. Avant, on pouvait avoir dans un index plusieurs types de documents, plusieurs schémas. Elasticsearch cherche à simplifier le produit parce qu'ils ont vu que c'était plutôt des pièges pour les développeurs ou pour les gens qu'autre chose. Donc maintenant, il y a un index, un type de document. Dans l'index Books, je peux avoir que des Books. Okay. Euh, mais par contre, on peut faire des recherches sur plein d'index à la fois. Vous pouvez rechercher, faire une recherche qui porte sur tous les index de votre Elasticsearch, par exemple, en même temps. Okay. Donc ça ne limite pas vraiment. C'est juste que ça, il n'y a plus qu'une bonne façon de faire les choses comme on -même en Python. Euh, quand on ajoute, ou on supprime, on doit nous s'occuper de, de donner un champ ID, okay, que Elasticsearch DSL va nous mettre dans un méta. Okay. Et bien sûr, ce champ ID, il doit toujours être unique pour votre objet, et toujours le même. Okay. Parce que si ce n'est pas toujours le même, bah Elasticsearch, il aura deux objets qui représentent votre objet dans sa base. Et s'il n'est pas unique... Ben, si vous avez deux objets qui ont le même ID, ben Elasticsearch, il écrasera l'autre sans prévenir, d'accord C'est euh... basique, mais comme on a l'habitude des bases de données qui gèrent ça elles-mêmes, euh, c'est piégeux au début, okay ça peut être pié piégeux, quoi. Donc, euh, par exemple, là, avec Elasticsearch DSL, pour, introduire un, pour euh, ajouter un, un nouveau bouquin, voilà comment je fais, vous voyez que j'ai ignoré plein de champs, mais c'est pas grave, ils vont être non, d'accord y a pas Dans Elasticsearch, je crois que je l'avais mis sur une diapo au début, il n'y a pas de gestion de, de contraintes, d'unicité, tout ce n'est pas une base de données. Okay donc, euh, elle, elle s'en fout. Tu mets non partout si tu veux. Le seul truc qui ne doit pas être non, c'est ID. Okay. Euh, donc, je la sauve. Je sauve mon bouquin. Je cherche mon bouquin. Miracle, il y est. Vous voyez que mon ID, euh, même si j'avais mis un entier, c'est devenu une chaîne de caractère. Hein. C'est pas du tout... Euh, c'est une chaîne de caractère. Et puis, euh, si je le supprime, eh ben, il n'y est plus. C'est fort. Euh, un autre champ, les gens qui utilisent Lucene ont l'habitude de ça, mais un champ dans Elasticsearch, comme dans LDAP ou des trucs comme ça, il peut être multivalué, il peut avoir plusieurs valeurs, ce n'est pas un problème, on n'a pas besoin de le déclarer au départ, etc. Il peut avoir une valeur ou plusieurs valeurs. Vous. Regardez le champ title qu'on n'avait pas défini pour être multivalué. Okay Ici, je peux lui mettre une liste de titres, pour lui, tout va bien. Okay. quand je retrouve mon champ en base, il a bien tous les titres. Okay. Et si je fais une recherche, il matchera sur un des titres. Okay, Et puis, euh, je vous ai mis dans le schéma, tout à l'heure, vous ne l'avez pas vu, mais je vais devoir revenir en arrière, je crois. Euh, ouais. C'est que, euh, ici, dans notre schéma, pour le champ titre, il faut que je revienne vachement, non, je suis où, euh... Ah, ouais ici, pour le champ titre, on va y arriver, j'avais fait un petit truc, j'avais glissé ça, d'accord, c'est-à-dire qu'il y a le champ titre, mais il a un sous-champ qui s'appelle display. Donc mon champ titre, il est analysé, c'est un texte, mais par contre, je prends un keyword aussi, où je prends les 30 premiers caractères de mon titre. Pourquoi on fait ça souvent Il y a une bonne raison de faire ça, euh, c'est que quand on veut trier, on ne peut pas trier sur un champ indexé, parce que Elasticsearch, il a passé votre champ à la moulinette, il a le truc en vrac dans un coin, il ne sait pas trier là-dessus. Il ne sait plus quel mot vient avant quel mot, etc. Donc, si je le mets en type keyword, par exemple, si je mets un bout, le début de mon titre en, en, en keyword, je vais pouvoir trier dessus. Si je, fais, si je sorte sur title, j'ai une exception. Si je sorte sur title.display, je peux trier. Okay Et les sous-champs, on les accède avec un point, c'est tout simple. Et c'est toujours la même valeur qui est indexée. Vous n'avez pas besoin de le gérer côté code. Vous dites titre égale ça. Cool. Euh, je vais avancer un peu plus. Création par lot. Je vais passer dessus du coup. Ok. C'était juste un tout petit peu plus simple qu'avant. Ok. Mais pas beaucoup. Et là, je vous ai dit donc, Django Elasticsearch DSL, c'est un produit qui rajoute une petite couche qui va vous aider vraiment à ce que vos modèles, ils vont, euh, il va gérer les signaux de mise à jour. Si vous sauvez une donnée dans la base de données, il va mettre à jour l'index. Si votre donnée, si votre représentation en index dépend de multiples tables, par exemple, j'ai un bouquin et j'ai des auteurs dans une autre table, mais je stocke pour chaque bouquin les auteurs, et ben, il va gérer ça aussi, c'est-à-dire quand vous allez ajouter un auteur, il va réindexer votre bouquin, okay donc il gère tout ce, ce, ce genre de trucs, et puis il vous aide à faire ça en masse, à, il a des, des commandes pour indexer en parallèle, votre, pour bulk indexer en parallèle au début votre base, etc., euh, et il ne faut pas oublier un truc aussi, c'est que Elasticsearch, la transaction, il ne connaît pas. Il okay. y a juste un truc de refresh, c'est juste, en fait, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas une transaction refresh, c'est juste pour dire, euh, ce que je viens d'indexer, attends avant de traiter une autre requête, tu le mets bien en base pour que la prochaine requête qui vienne, c'est sûr qu'elle ait ce résultat-là. Et vous pouvez le mettre à false pour dire, OK, euh, bon, euh, mets ça en, dans ta base quand tu veux, okay, ce n'est pas grave si on ne l'a pas tout de suite dans les recherches. Okay. Mais ce pas transactionnel. Donc il faut faire gaffe parce que quand on travaille avec euh, de la base de données, là c'est transactionnel, Elasticsearch il n'est pas transactionnel. Donc il va falloir gérer vous-même les merdes si vous avez euh, sauvé et qu'entre temps ça bouge euh, et que vous enlevez les, les choses. Euh, donc une bonne pratique c'est d'utiliser les commits hook. Okay ça, ça existe sur PostgreSQL. Euh, je ne sais pas si ça existe sur beaucoup d'autres bases de données. Un commit hook, c'est une fonction qui va euh, s'exécuter seulement si le commit passe. Ok et dans le commit hook, vous pouvez mettre l'indexation. Donc vous êtes sûr que vous êtes après le commit. J'ai mis une petite note de bien passer l ne pas passer l'objet à indexer euh, par pickling ou autre, mais bien passer l'ID pour aller le chercher en base de données après la transaction, pour être sûr d'avoir le bon... le bon objet. Okay. Euh, voilà. Et puis on peut faire ça avec Celery pour avoir de l'insynchrone et des trucs comme ça. Okay. Euh, je vous ai mis un petit mot aussi sur un truc qu'on utilise beaucoup chez nous, à Octopus Mind, c'est la percolation. Euh, la, la recherche, vous savez ce que c'est. J'ai une requête et je veux tous les documents qui matchent la requête. La percolation, c'est le contraire. J'ai un document qui arrive ouhou, et en fait, il y a plein de requêtes qui lui sautent dessus. Et pour savoir quelles sont les requêtes qui matchent ce document. Okay. Euh, donc pour faire ça, on va ajouter un champ qui s'appelle un champ de type percolate. Et euh, on va utiliser percolate ou mpercolate si on veut le faire en, en masse, okay. euh, multi, en multi, en multiple. Euh, voilà, donc ici par exemple, dans le même, dans le même index que Book, okay, je, je, je rajoute un champ en fait. Là, j'ai un peu tweaked Elasticsearch DSL, on va dire, je, lui, je le trompe un peu. Je lui rajoute un champ query, d'accord J'init, comme, comme j'ai ajouté un champ, j'ai le droit de le faire, d'ajouter un champ à mon schéma, ok Et je lui ai ajouté juste un champ query. Donc mes documents, maintenant, ils peuvent aussi avoir un champ query, ok Et puis je vais indexer une query ou deux, d'accord Donc j'ai fait par exemple une recherche de des bouquins en français, en anglais, ceux qui ont d'âme. Okay. Donc, qu'est-ce que je fais J'ai mes queries, mes définitions de query ici. Okay. Et ici, je fais un book query, je lui donne un ID. Donc, j'ai décidé de donner un ID comme ça. Comme je sais que le reste est numérique, c'est bon, ça ne va pas s'écraser. Euh, et puis, euh, je fais un search to dict query. Bon, ça, c'est parce que j'avais la flemme d'écrire les queries en JSON. Okay Donc, euh, j'utilise DSL et je vais chercher la partie du JSON qui m'intéresse. OK je le mets dans le champ Query et je laisse tout le reste vide parce que lui, il n'a pas de titre, il n'a pas de machin, on s'en fout. Okay. Euh, je sauve et après, vous voyez, j'ai regardé que j'ai bien un truc en anglais qui contient dame pour voir. Okay. Donc j'ai trouvé qu'il y en avait deux. donc Je vais tester avec le 2661. Donc je peux ici lui faire une recherche avec un filtre de type percoler. Okay. Je vais percoler sur le, le champ Query où j'ai mis, mis mes requêtes. Je lui dis, percole l'objet qui se trouve dans l'index books et qui a l'ID 2661. Okay. Et lui, qu'est-ce qu'il me dit Ce fameux objet-là, il me dit qu'il ben, qu match search English et qu'il match search Dame. ok Mais qu'il ne matche pas, par exemple, search French. Okay. Et puis, on peut le faire aussi avec un, directement avec un dictionnaire. Plutôt que d'aller chercher un objet qui est déjà dans Elasticsearch, on peut aussi lui fournir juste un dictionnaire et lui dire, percole-moi ça. D'accord donc, par exemple, j'ai euh, construit un bouquin à la main, je le mets en dictionnaire ici parce qu'on est quand même dans l'API Elasticsearch, et je lui dis tu percolates, toujours sur le fil de query, et comme j'avais mis euh, dans le titre Notre-Dame, et puis le langage c'était anglais, il me dit bien que ça match Search English, et que ça marche, et que ça match, je vais y arriver, Search Dame. Euh... Pour des questions de performance, si vous avez plein de requêtes, vous pouvez mettre des champs sur vos requêtes pour filtrer après les requêtes sur lesquelles vous voulez euh, percoler. Okay vous pouvez percoler que sur une partie des requêtes de votre base. Par exemple, si vous percolez pour des raisons différentes. Nous, on le fait. En tout cas. Euh, alors, pourquoi percoler Je vous donne juste un aperçu, parce que ce n'est pas très connu comme mécanisme. Euh, ça peut être, par exemple, nous, on l'utilise beaucoup pour jouer des requêtes qui sont très consommatrices en entrée. On a un document qui rentre, on joue tout ce qui est hyper consommateur, et ça me remplit des petits champs, des petits tags, par exemple, des keywords ou des catégories. Et comme ça, après, je peux faire des requêtes sur ces catégories qui, en fait, résument une énorme requête. Okay. Euh, donc, ça peut être aussi parce que vous avez euh, des heuristiques, des règles métiers que vous exprimez avec des grosses requêtes. Okay. Et vous pouvez percoler dessus. Ça peut, ça peut être aussi un système de règles. Vous avez des bonnes requêtes. Je sais pas, euh, moi, à l époque, je travaillais dans la sécurité incendie. Je peux, je peux mettre en, en règle telle règle incendie elle s'applique à tel type de bâtiment, et quand j'ai un bâtiment qui rentre, je peux savoir toutes les règles qui s'appliquent. Okay. Euh, et est-ce qu'on percole avec le dictionnaire ou avec l'ID dans l'index Je pense que le premier cas est le plus souvent, en fait. Surtout si, par exemple, vous percolez, comme j'ai dit tout à l'heure, pour résumer une grosse requête, vous allez modifier votre objet avant de le mettre en base de données et de le réindexer à nouveau. Donc autant percoler avec son dictionnaire. Okay. Plutôt que le mettre dans Elasticsearch percoler, remodifier et le remettre dans Elasticsearch. Okay. Euh. Vous pouvez préparer le dictionnaire, vous percoler, vous modifier le dictionnaire avec, ce que vous, avec votre nouvelle info, et vous indexer. Et puis après, avec Elasticsearch, il y a un autre truc cool, c'est qu'on peut agréger les données. Okay. Il sait très bien faire ça, peut-être qu'il y a d'autres moteurs qui font ça mieux que lui, hein, des bases de données orientées, colonnes et tout ça, mais quand même, il le fait bien. Euh, et puis, Elasticsearch DSL, il va nous aider un petit peu euh, et notamment, il va nous faire, euh, on va faire des buckets, des métriques, des pipelines, euh, qui en fait, euh, les mots bucket, pipeline, métrique, pipeline, vous pouvez les échanger, ça ne change rien, mais c'est juste euh, sémantique, on va dire. Pour lire votre code, c'est mieux. Euh, alors, je vais montrer que, euh, voilà. Par exemple, ici, je fais une petite requête. Donc, je commence par faire une requête. Euh, J'ai sélectionné sans le vouloir. Voilà. Euh, par exemple, donc je choisis tout ce qui a un temps. Bon, Là, c'était pour éviter d'avoir des erreurs après dans mes statistiques. Okay. Et puis, je peux lui dire, donc, je fais un bucket, c'est-à-dire je, je regroupe mes documents. Okay. Un bucket, c'est un regroupement de documents sur, euh, une, sur le terme langage. Je prends le, le terme langage et par, par terme, je regroupe mes documents. Et ensuite, alors il y a un petit euh, Je fais des métriques j'applique la métrique qui s'appelle Extended Stats, qui va me donner la moyenne, le min, le max, le count, euh, ces trucs-là. Tout en une seule fois. Je vais appliquer euh, une autre métrique que j'appelle moi, Median Time, qui s'appelle Percentiles, où je peux dire quel Percentiles je veux. Là, là, moi, j'ai calculé la médiane. Okay donc Je prends le Percentile à 50%. Sur euh, Total Time Seconds, toujours. Et puis après, une fois que j'ai fait mes buckets, je peux maintenant, avec pipeline, je peux les trier mes buckets par rapport à ce que j'ai calculé dessus. Et donc là, je vais, je vais les par rapport. Donc j'avais fait le champ stat, et il y a un champ sum, donc le, le nombre total d'heures de secondes qu'il y a. Et puis euh, on peut faire de l'ordre inverse. Voilà. Et donc euh, voilà, ça me donne ma liste par langage du temps total d'écoute que je peux avoir. En bouquin, le minimum, le maximum et la médiane, par exemple. Okay euh, une petite requête sympathique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour créer ces petites requêtes sympathiques avec ces petits doigts, il y a un outil de la stack Elasticsearch Elastic qui s'appelle Kibana, qui vous permet de faire ça de manière en clic-clic-clic, et à la fin, en dessous, vous avez le dictionnaire euh, qui s'affiche quelque part, si vous le trouvez, euh, et donc vous pouvez copier-coller ce dictionnaire hein, si vous êtes trop fatigué, pour faire fonctionner vos neurones, et que vous voulez laisser ça aux collègues d'après. Ah voilà, avec un bon commentaire. Voilà. Donc euh, voilà, j'ai laissé normalement un peu de temps pour les questions, justement. Et euh, je ne suis pas mécontent aussi s'il y en a qui veulent faire euh, du retour d'expérience ou me dire non, c'est faux ce que tu as dit. Enfin. ouais. Ou, euh, ou des types euh, auxquels que je n'ai pas dit, ou, euh, pas, ou, euh, ou des questions. Ouais. Euh, merci pour la presse. Est-ce euh, que je peux parler de Lukum <rire> C'est vrai, j'ai oublié de parler de Lukum. Alors, une demande de parler de Lucum. Donc Lukum, c'est un, un produit qu'on a écrit à Octopus Mind, euh, qui permet en fait, de parser le langage Lucène, okay, dont je vous ai dit. Quand on fait des, des string queries avec le langage Lucène, il ne sait pas gérer les, les objets imbriqués, les nested. Il ne sait pas gérer les sous-objets. Il a plein de limitations, parce que ça, c'est des trucs qu'a ajouté Elasticsearch. Okay euh, donc, nous, on voulait pouvoir gérer tout ça. Donc, on a fait un parseur Lucum qui vous fait un petit arbre d'objets Python que vous pouvez retravailler à la mano, si vous voulez. Nous, on s'en sert, par exemple, pour inclure des requêtes dans des requêtes. OK On est vicieux. Et puis ensuite, euh, une fois que vous avez fait ça, euh, on a... Un, un bout de code aussi, qui vous transforme ça dans une vraie requête Elasticsearch DSL. Enfin, dans une vraie requête Elasticsearch, un, un beau JSON, avec quelques limitations, parce qu'on ne peut pas tout vraiment mapper à 1-1, Il y a quelques petites limitations. Mais en gros, euh, voilà. Et on peut enrichir ça. Hein, pour l'instant, nous, on a fait ce qu'on utilise. Euh, voilà, donc c'est ça, Lukum. Donc, euh, bienvenue aussi aux contributeurs, hein, s'il y en a qui sont intéressés. Il on on, y en a qui ont utilisé Lukum pour... Euh, Faire des requêtes bases de données à partir du, euh, du langage de query Lucum, qui est quand même pas mal. Voilà. Dans Lucum, voilà, c'est ça. Dans Lucum, il y a une partie, il euh, une partie parseur de query Lucum, de query lucene pardon, et il y a une partie transformation de cet arbre en query elasticsearch Search. Et quand on a une query elasticsearch Search euh, en JSON Elasticsearch DSL, c'est très bien l'apprendre pour en refaire un, un objet qui manipule lui. C'est-à-dire, vous lui dites from dict, vous lui donnez votre dict et vous avez l'objet Elasticsearch DSL. Ouais, D'abord, euh, devant. Est-ce que tu as utilisé avant un WebSocket au lieu de rest pour requêter Elasticsearch Alors, il me demande si j'ai utilisé un WebSocket au lieu de rest pour, pour requêter Elasticsearch. Eh bien, non. Je ne savais même pas que ça se faisait. Donc... Euh, il y a un truc D'accord, il y a un plugin, mais... On... D'accord, moi, je ne l'ai pas utilisé, en tout cas, donc je ne sais pas. Ouais. C'est une piste. À... Ouais. D'accord, donc il dit que c'est pour qu'on ait des, des, des réponses plus rapides, avec moins de latence, euh, inférieure à 10 millisecondes. Euh... Moi, ce que je peux dire, en tout cas, c'est que nous, on a eu en prod des problèmes très, très bizarres à un moment avec Elasticsearch, qui nous euh, mélangeait les requêtes. Il coupait le JSON au milieu, il y avait le début d'une autre requête. On a eu ça quelques fois. Euh, ça fait un moment, je crois que ça s'est pas reproduit, mais euh, voilà. Pour dire qu'il y a aussi, ouais. c'est pas toujours tout rose, la vie. Gaël Donc, il demande si on peut compiler les expressions pour euh, ensuite avoir des, des, des requêtes compilées, mais où on fait varier certains paramètres. C'est ça euh, En fait, tu n'as pas besoin parce que c'est un dictionnaire Python, ta requête. Enfin, c'est un dictionnaire JSON, donc un dictionnaire Python. Et c'est ça que tu vas lui envoyer puisque c'est une interface REST. Il n'y a, a pas de notion. Euh, euh. Après, il y a peut-être des choses que je loupe, genre il euh, y a peut-être des templates de recherche euh, dans Elasticsearch, etc. Mais j'en ai pas entendu parler. Voilà, je connais pas tout. Ouais, donc Arthur dit... Donc on fait la comparaison avec les ORM où des fois tu peux passer des paramètres mais le définir que plus tard pour dans ta query pour modifier la query en lazy, en quelque sorte. enfin voilà On prépare la query et à la fin, on dit les paramètres. Euh, non, parce que ça... ça... J'ai mon petit chronomètre qui me dit que... Euh, non, parce que, en fait, comme je dis, on travaille avec des objets à Python. En tout cas, Elasticsearch DSL ne le fait pas. voilà ouais. Je ne sais pas dans quelle mesure ce serait vraiment pertinent, en fait. Euh, ouais, <rire> ouais. Très bonne question, parce qu'effectivement, je ne l'ai pas dit. Donc, en fait, si vous avez euh, du multilingue, il y a pour moi deux stratégies de ce que j'ai étudié, on va dire. D'accord C'est soit vous avez plutôt des documents dans une langue ou dans une autre. D'accord Et dans ce cas-là, je dirais, la meilleure stratégie, à mon avis, c'est de faire du multi-index. Un, langue... un index pour l'anglais, un index pour le français, un index pour l'espagnol. Okay ou euh, le... Le... le champ title, par exemple. L'analyzer, ce sera anglais dans l'index anglais, français dans l'index français, okay et après tu feras ta requête sur tous ces index à la fois, sachant que quand tu fais une index sur plusieurs index, tu peux citer tes index, tu peux mettre le début de ton index étoile, enfin, il y a pas mal de possibilités, d'accord Par exemple, si tu mets « books-en, books-fr », tu peux mettre books « books-étoile », d'accord Donc ça, c'est si tu as des documents dans différentes langues, et par contre, tu peux avoir le cas où tu as des, un même document dans plusieurs langues à chaque fois, alors là, il va plutôt falloir faire euh, plusieurs champs, title, en, title, fr, ou des sous-champs, comme on a vu, title, égal, et puis euh, .en, .f. non, je ne peux pas faire ça, parce que là, ce serait le même titre. Non, il faut faire plutôt, euh, ouais, ou un sous-objet, quoi. Title est un objet dedans, où tu as le champ, le titre en anglais, en français, en espagnol. Mais là, par contre, tes queries, il va falloir, tu saches dans quel langage tu es en train de requêter, euh, d'accord Là, je dirais, pour moi, il n'y a pas de stratégie. La stratégie, elle dépend de ton cas d'utilisation. Est-ce que tes requêtes, elles run en multilingue Ou est-ce qu'elles run sur un seul langage à la fois Est-ce que j'interroge des noms propres Ou, des... ou est-ce que j'interroge des noms communs donc qui ne marchent que dans une langue Voilà. Euh, c'est comme ça qu'il va falloir le gérer. Ou alors, tu, tu dis, ben, je mets tout au même endroit, et puis j'utilise un analyzer par défaut. Mais tu auras des mauvais résultats, quoi. Parce qu'un A accent en français, ce ne sera pas pris, etc. Enfin, c'est pas terrible. Dans le même genre, un peu, je, je on peut changer d'analyzer entre l'indexation index, et la requête. Vous pouvez très bien dire, j'indexe avec tel analyzer, et au moment d'une requête, vous pouvez dire, moi pour cette requête, j'utilise tel analyzer. Okay? Euh, ça peut être intéressant, par exemple, dans le cas, si on sait qu'on a une requête en, en anglais, qu'on veut dire, je veux utiliser l'analyzer anglais pour cette requête. Alors les stratégies pour gérer les synonymes, ouais, il, y a plein, il, y a, il y a plusieurs stratégies pour gérer les synonymes. Il y a pas mal de stratégies pour gérer les stop words aussi. Il y a, il y a des stop words automatiques avec un filtre qui s'appelle « Common Terms ». Il y a des stop words où on garde la trace du stop words. Par exemple, si vous cherchez, nous on avait le cas, si vous voulez distinguer voiture sans chauffeur et voiture avec chauffeur. Sans et avec, ils sautent. Mais par contre, si vous utilisez un certain type de filtre, désolé, j'aurais dû peut-être le noter, mais je ne l'ai pas noté là, mais vous pouvez, garder, vous pouvez enlever avec, mais garder sur chauffeur la trace qu'il est précédé de avec. Okay. Et, et ça vous permet de distinguer ce type de, de requête. Euh, et pour les synonymes, c'est pareil, il y, y, y a au moins une stratégie euh, qui permet d'intégrer les synonymes. Je crois que ce qu'il y a actuellement, c'est plutôt un dictionnaire de synonymes, hein, je crois, mais je ne suis pas sûr. Euh, oui. Nous, quand on a voulu gérer, par exemple, les pluriels, les choses comme ça, tu, soit tu stemmes, tu stem, stem, c'est-à-dire tu essayes de garder que la racine du mot, d'accord Poulet, ça devient poule, par exemple, d'accord Et euh, ça marche, mais ça prend les mots de la même famille, mais c'est des, des heuristiques, ça marche à moitié. Soit nous, carrément, on a pris euh, le dictionnaire Aspel, la librairie, <coughs> On l'a interfacé en Python et on a pris le mot et tous ces, tous ces pluriels, tous ces féminins, masculins, machin, et on a fait la requête, on a mis tous les termes. Mais c'est bourrin. Ouais. Dans les requêtes de synonymes, on peut dire combien de synonymes on prend, etc. Ok, merci.